C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Je sais que je suis en retard, j'ai oublié, mais non, c'est pas de ma faute. Non, non, c'est pas de ma faute. Hmm. Mais de quoi tu parles? On sait même pas de quoi tu parles. Ouais, tu nous énerves un peu, là. Mais c'est vrai, on sait pas de quoi tu parles. T'es en retard, t'as oublié, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je vais y aller d'une suggestion. Commence par nous dire de quoi tu parles. Même avant, prends une grande respiration. Puis expire. Les mots, la voix qui vont te venir, ça va être moins énervant pour toi, ça va être moins énervant pour nous. Mais surtout, « C'est pas de ta faute, là. C'est pas une phrase qui donne le goût de t'écouter. Dis-nous plutôt, je suis désolée, je suis en retard, j'ai oublié, puis je vais me reprendre le plus rapidement possible. Ça, on va avoir le goût d'écouter. »